aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo chill. je suis en mode pige, Là, je suis encore maquillée parce que j'ai filmé cette vidéo trois fois et trois fois j'ai eu un problème, donc c'est la quatrième j'espère que ce sera la bonne, aujourd'hui on se retrouve pour parler des séries Netflix dont personne ne parle à la base j'avais mis You et Sex Education mais bon vu l'engouement que ça a pris depuis j'ai envie à travers ces vidéos de mettre en avant des, des, des séries dont personne ne parle pour les faire connaître, n'hésitez pas vous à me donner vos séries du moment, celles qui vous plaisent etc que vous n'avez pas forcément entendu de choses dessus de retours dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire que ce soit Netflix ou pas Netflix, je vais vous présenter que quatre séries pourquoi quatre pour pas que la vidéo soit trop longue et euh, pourquoi pas vous en faire d'autres si la vidéo vous plaît donc n'hésitez vraiment pas à me mettre des petits likes et euh, des petits commentaires si ça vous plaît si vous êtes en période de révision et je que ça vous vaut votre temps Puis je sais que euh, quand vous découvrez des nouvelles séries c'est compliqué de s'arrêter. C'est parti You've positive for chlamydia, you'll need to contact your previous sexual partners. I've had chlamydia Jeffy We went to have a shower and there are tiny black hairs uh -huh. everywhere. Those would be my pubes. Ah, this is brilliant! En gros, dans cette série, c'est l'histoire d'un gars qui est cystite et qui appelle toutes ses ex pour leur dire de se faire dépister. C'est quelque chose qu'il faut faire quand vous avez une MST. Il faut appeler les ex, même si pas beaucoup de gens le font. C'est bien de le faire. Il rappelle ses ex et on est à l'instant T, c'est-à-dire dans le présent. Et en fait, on a des flashbacks pendant toute la série, par épisode, de ses ex, des histoires qu'il y a eu avec ses ex. Et je trouve ça vraiment bien parce que moi, j'aime beaucoup les séries où euh, les personnages sont adultes ou à la fin on les voit en tant qu'adultes pour voir l'évolution qu'ils ont dans le temps. Même si là, c'est dans le sens inverse, je trouve ça bien de le voir sur des années avant pour comprendre un peu le, le triangle qu'ils ont en Potes, etc. etc. C'est vraiment une série que vous pouvez regarder en fond, en faisant votre ménage, en faisant plein de choses à côté. C'est pas du tout le genre de série où vous êtes en mode un truc de ouf, en mode il faut pas parler, il faut pas faire de bruit, il faut pas bouger. Là, c'est vraiment vous pouvez relaxer si vous loupez des petits trucs, c'est pas très grave. Mais j'ai trouvé cette série plutôt bien en fait et j'ai vraiment accroché avec toute l'histoire donc je vous la conseille vraiment. J'ai passé un très bon moment en regardant cette série. Ed, Klaus et Pruny étaient trois enfants intelligents. Mais leur quotidien se résumait à un mélange de guignes, d'infortune et de malheur. Vos parents ont tous les deux péri dans un terrible incendie. Péri veut dire qu'ils sont cuits. Nous savons ce que Péri veut dire. Bonjour, bonjour, bonjour, mes chers enfants. Quand le sable se sera écoulé, votre fortune sera mienne. Je ne savais pas que le sable s'écoulait aussi vite. J'ai trouvé ça sur Internet. Ce serait gentil que vous le retourniez au moins deux ou trois fois. Cette série, c'est pas forcément le genre de série que j'aurais eu tendance à regarder, mais quand j'ai vécu avec ma pote Charlène, euh, elle avait lu le roman, donc euh, je crois que c'est appelé de la même manière les désastreuses aventures des euh, orphelins baudelaire. Je trouve que le titre aussi long, aussi compliqué à dire, représente bien ce film. Ce film, pour moi, c'est genre une marmite où il y a plein de choses dedans. Genre c'est tiré par les cheveux, il y a des décors de ouf, il y, y a une histoire. Il n'y a rien qui va dans cette série, mais il y a rien qui va déjà. Vous commencez la série, vous tombez sur ça. Et vos télé Et vos télé Cette série va vous gâcher vos journées, vos soirées. Si jamais vous insistez, vous allez nous détester, renoncer et aller vous coucher. Genre c'est une série qui casse tous les codes et j'adore ce genre de choses. L'histoire, j'ai un peu du mal à accrocher des fois que je me perds vraiment, je comprends pas tout. Et à chaque fois, hop. On arrive à tirer euh, ces épingles du jeu et j'arrive à rester accrochée à cette série. Pourtant, c'était pas vraiment le genre de série que je pensais kiffer et pourtant, euh, voilà. La troisième série que je vais vous présenter, c'est aussi le genre de série que je ne pensais pas I du tout regarder. Pourquoi je ne pensais pas regarder cette série Eh bien, je fais partie des gens qui ne supportent pas quand les gens chantent en, en série ou en film. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui s'arrête, il y a tout le monde qui se met à danser et tout ça. Je trouve que ça fait perdre trois minutes au film. Et t'es en mode trois minutes d'intrigue en moins pour entendre un mec chanter, ça me gonfle. Euh, même les high school musicals, je sais que c'est hyper iconique. Mais euh, personnellement, moi, ça m'a gonflé. J'ai vu le pitch, j'étais en mode ouais, cool, une clouture comme ça et tout, à regarder en fond. I never knew that et donc j'envoie le truc et là la meuf se met à chanter en mode elle ah, va pas chanter pendant tout le truc et tout là je me dis oh, non c'est pas un truc comédie musicale etc etc finalement je le mets en fond et au bout de deux trois épisodes je m'aperçois que c'est vraiment une série qui casse tellement les codes déjà vous prenez l'héroïne c'est pas les meufs de Riverdale, genre les meufs de Riverdale, c'est les meufs quand tu regardes ça t'es en bave et tu te dis ouah je pourrais jamais ressembler à ce genre de fille c'est vraiment des, des, des, des poupées quoi alors que là l'actrice c'est madame tout le monde on peut grave s'identifier à elle etc après elle a son côté un peu taré et tout ça dans lequel je m'identifie pas forcément mais le personnage en elle même il est cool il y a un côté féministe il y a un côté euh, pas il y a un truc que j'aime énormément dans cette série quand vous avez des interrogations quand vous, vous dites un truc et bien juste après ça se passe vous dites putain il a pensé à la même chose que moi et tout ça et tout ça et j'aime trop et du coup voilà j'ai vraiment accroché je suis à la fin de la saison 2 les autres séries que je vais vous présenter je les ai toutes vues euh, je suis au dernier dernier à part celle-ci que je suis en train de regarder actuellement je vais terminer avec une série française Allez, dégust... souris, souris, Chut. non souris pas, souris pas la vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là Ouais. Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes, hein. va directement sur le compte de Giselle Bunchen. 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Juve. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin, pour la baiser. Non, mais attends, hé, hey, hé, hey. le mec, c'est pas un pute-pute, hein oh. Ah, non, c'est un pute plus. plus, plus, plus. Alors pourquoi je choisi cette série J'aurais pu mettre celle-ci et même... ...n'importe quelle journée de la semaine à 4h du matin. Oui Tu peux commencer tout de suite Il faut chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement Qui a frappé l'autre Berléon. Julie Gaillet et Joey Star ont disparu non mais ils veulent pas juste faire leur métier à la fin mais c'est des séries françaises Et je trouve ça bien un peu de mettre en avant des séries françaises Alors bien évidemment il n'y a pas des trucs de ouf Il n'y a pas des Ça fait du bien de, de voir des petits films français Avec ce petit côté frenchy, comme on dit Le romantisme, les petites histoires euh, Le budget moins important qu'on ressent etc Ça fait du bien de voir des trucs un peu plus simples des fois enfin, J'ai bien aimé parce que bon euh, Étant euh, sur Youtube je sais qu'est-ce que c'est Les managers qui bossent avec nous Et, et puis les caprices de Youtubeurs Même si moi je pense que je suis pas trop chante Mais je sais qu'il y a des gros Enfin j'ai déjà assisté à des gros caprices de YouTubers, et je sais que les managers il croit partout derrière et cette série j'ai trouvé cool et l'autre en fait c'est une histoire d'une fille qui trouve pas l'amour et sa pote paye un mec pour qu'elle euh, trouve un mec et puis voilà et puis après il y a toute une histoire d'amour derrière pas forcément cucu genre euh, un peu parce que je suis pas très pas du genre à aimer des trucs trop cucu mais là franchement c'est cool franchement ça m'a fait du bien de voir des petites séries françaises comme ça qui émergent sur Netflix voilà j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous vos séries en commentaire euh, voilà essayez des séries que personne ne connaît, sinon c'est de la triche et peut-être que je ferai un épisode 2 si vous êtes chaud. sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve ce week-end avec la vidéo psycho qui dure assez longtemps mais vous aurez le temps de prendre le thé ce week-end